voilà la dernière session de cet après-midi donc j'invite docteur monsieur valéry à la tribune le directeur adjoint de alif merci sandra Merci Plan. merci à euh, tous pour être ici. Ça me réjouit de vous accueillir vous tous et de travailler avec euh, vous. Merci bien pour le support euh, immense que vous m'avez apporté à Alif et euh, vous avez pour, une, pour quatre ans et demi pour moi-même et pour euh, durant les six années pour Alif. Merci à vous tous pour être ici donc, pour cette dernière session plénière et pour les conclusions. Donc, je dois admettre que euh, j'ai déjà... Euh, je vous ai déjà... Euh, euh, J'ai déjà euh, mis ma parole, ou annoncé ma parole hier, et, et je suis euh, heureux de le répéter euh, ici euh, maintenant, euh, de nouveau vous parler et vous adresser. Et aussi de féliciter vous tous pour avoir formé cette famille d'Alif et pour être si. Euh, porter ce soutien à Alif. Et hier, on a eu la première séance pour parler de six années de travail Darrel Dalif. Et... Et aussi à travers les débats durant ces deux, deux jours, euh, en particulier la nécessité de prendre en considération le patrimoine intangible ou moral. Et et aussi d'améliorer euh, améliorer améliorer les, les les actions de prévention et de contribuer contribuer contre la lutte contre le changement climatique vous tous vous connaissez notre adage action action action et, et mais il y a bien d'autres idées euh, comme la coopération, co, coopération trois fois euh, on doit donc joindre la, la, la coopération avec l'action et la coordination aussi, la flexibilité aussi, euh, l'agilité, le partenariat, la responsabilité. Et, et, et tout ça, donc, merci tous pour ces idées, mais ils sont très importants, nous, pour les années à venir, donc euh, pour continuer euh, dans les, les, les idées de changement et pour euh, élaborer les, les, les lignes directrices euh, et les... les, les, les les actions futures pour Alif. Euh, J'invite je, je, une personne en ligne et par vidéo, notre euh, panéliste et je... Il est l'honneur d'inviter M. Nader Hamzer, euh, l'ambassadrice de Luxembourg euh, auprès de l'OCDE et représentant, de l'UNESCO et représentante du Luxembourg du de, Conseil de, de la Fondation Alif. Madame, s'il vous plaît. Aussi, j'invite Shoshana Stewart, directrice générale de Turquoise Mountain. Je ne sais pas si vous êtes basé en, en Angleterre ou en Pakistan ou en Afghanistan ou d'autres. Vous êtes basé en Jordanie, alors veuillez nous joindre sur la tribune aussi uh, I am also pleased to invite His Excellency de uh, uh, Louis Montreal, the director General uh, of Agahan uh, of de please, please. et ce qui me permet de bénéficier mon cher ami de toute ta sagesse. We also have online, son Excellence Aurélien Le Chevalier, directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'éducation, du développement international, du ministère des Affaires étrangères française. Et mon cher Aurélien, merci infiniment d'être avec nous. J'espère que tu nous entends. Voilà, tu nous entends. Super. Toi aussi Aurélien, tu es, tu es un soutien d'Alif depuis le début. Et si nous sommes, en tout cas si moi je suis dans cette aventure, c'est en partie à cause ou grâce à toi mon cher ami. Merci Aurélien. And by video, at the end of our session, we will meet with Jacques-Emmanuel Solnier, General Manager of Total Energy Foundation. But he, we will meet him later. So let's start. So you don't have any, micro, right, so you don't have any uh, PowerPoint, huh? You, do you have one PowerPoint? No? OK. You don't have any PowerPoint. La, la, la première partie de, ce, de, de cette séance on sera pour parler euh, des défis et des. Ou comme on a déjà parlé, on a parlé des, des, des, des défis, mais Louis, euh, vous avez été. Euh, euh, vous, vous, vous, déjà, Louis et Montréal, Louis, Montréal vous, vous travaillez dans ce domaine depuis six, quatre années et vous êtes un professionnel dans le domaine. Quels sont les. Les, les questions et les, les, les défis que vous, euh, qui, qui sont constants, et qui ne changent pas et qui vous, dont vous faites, vous faites face. Quels sont ces défis La situation a, a, a changé grâce à, au, euh, merci à Alice, à Alif, euh, mais la, les difficultés Plus tard, on parlera de Darif. Ça nous a euh, fait sentir beaucoup d'informations et on a reçu des émotions positives. Si on, on, faut, si on a à faire une analyse avec, euh, objective surgicale et clinique euh, et ces émotions euh, sans ces émotions on ne peut pas euh, appréhender l'énormité ou l'importance qu'on a réalisé jusqu'à présent notre sujet est le, le patrimoine culturel si on parle de, au niveau des, des pays en développement le premier la première réalisation est c'est le, le développement euh, on peut voir à travers les procédés accélérés de localisation de la production et de l'industrie. On voit des sites archéologiques, des sites historiques. C'est le premier succès. Le second est la la carence ou le manque d'adaptation du côté législatif et des instruments légaux dans les pays en développement, et comme conséquence, il y a un manque de soutien, de contrôle administratif. On a déjà parlé sur le, le, le, le trafic des, euh, de ces monuments et d'autres. Donc euh, aussi l'effet du, du, du, du changement climatique, mais d'une manière euh, de, sur la gravité du, euh, du, du, du diagnostic de, de, de, de la situation. Je crois aussi, si je, si je, si je tiens à être clair, que les organisations intergouvernementales ont aussi ont perdu beaucoup de temps pour prendre l'action. Euh, euh, ils ont aussi le, le, le perdu leur euh, la, la, la pression ou un peu l'effet. Donc, euh, euh, comme moi-même en, en, quand j'étais jeune et je travaillais comme archéologue, euh, l'UNESCO a, a perdu cet euh, cette, euh, avantage euh, non pas pour parce que de, non pas, à, non pas à cause de, de la personnalité des, des, des cadres mais mais le manque de, de, la, de la politisation euh, et le manque de soutien et le, la politisation des des, euh, des organes euh, donateur. Donc, il faut apporter une nouvelle méthode de pensée et c'est un peu ce qui fait la complexité de ces questions. Je crois que je dois m'arrêter à ce point. Vous avez travaillé avec les je avec vous en, en Afghanistan et, et ce que vous faites, ce qu'on fait là-bas, ça rapporte au, au patrimoine tangible, au matériel. Donc, pourquoi c'est important et pourquoi Alif doit être plus, plus engagé dans ce domaine? Ça me fait plaisir de, de, de, de, de s'approfondir dans ce dans ce sujet euh, euh, oui on a on est plus plus euh, concentré sur les le, le, le, le monuments euh, physiques et édifices euh, édifice, plus que le, le, le patrimoine euh, moral donc euh, et je crois que aussi euh, on est euh, je crois qu'il faut faire plus euh, au héritage euh, et moral hein, qui et je crois que euh, pour que cette ce patrimoine intangible ou immatériel devient plus tangible pour nous. Donc, dans les montagnes de Bamian, il y a un, des, des, des, un, un, un, un, un bâtiment qui date depuis le XVIIe siècle. Donc, on, on, a, on, a, on a créé deux, établi deux centres de, de restauration en Afghanistan et, je crois que ce centre, si la mission de ces deux centres prouve il s'avère être réussie, on va apporter plus de, de plus de soutien à à, à cette tout le, le cycle tout entier de, de la traite des, des tapis et du séchage des tapis donc, dont on fait usage, donc la qualité des, des tapis et aussi les techniques utilisées et les pratiques dans la. Euh, dans la, la et aussi les besoins de, et l'effet et l'interaction entre le, le, le climat avec, avec les moutons et, qui ont été utilisés dans la fabrication de ces tapis et tout ça. Donc, donc, il y a des traditions intangibles, qui, il y a des, des, des, des, des opportunités pour connecter entre les gens à travers le monde, non pas seulement sur le, en, en, en matière de contenu, mais aussi dans la matière de, cons, de, cons, de consommation. Et, et ça va euh, aussi diversifier les... les, les, les, les les, les, les gens qui travaillent dans ces activités peu comme la les les les, les joyaux et les autres peuvent, euh, peuvent euh, euh, réaliser un, un revenu plus, plus grand et donc ça va aussi soutenir. Euh, mais je crois que c'est un peu important aussi pour, pour les femmes et je crois que tout, la plupart de ces traditions sont soutenues ou sont pratiquées par les femmes. Et je crois euh, que rendre... Euh, euh, euh, euh, euh, euh, ramener la vie à ces, à ces pratiques hein, va ça va avoir une, un effet très très grand sur les la communauté. Quand on parle de, euh, de, euh, de euh, quand on parle de, de, de euh, patrimoine intangible ou, ou matériel immatériel, on a aussi besoin de l'aide de, des experts qui viennent de de, de, de et d'autre part du monde. Donc comment euh, comment comment Puissions, euh, aller en avant dans ce dans ce domaine. Euh, oui, euh, je crois que le le, le patrimoine culturel intangible peut, euh, peut être conservé à travers la documentation. Je crois que on parle de l'héritage qui est vivant et comment euh, s'assurer que ça va être ça ça le ce ce patrimoine vivant euh, peut on peut le passer aux générations à venir. Il faut donc créer des opportunités, des, aux, opportunités aux, aux communautés locales qui portent ces, ces patrimoines morales, et non pas pour qu'ils fassent cela dans un week-end ou dans quelques jours, mais à ce que ça devienne un œuvre continue. Donc, la documentation peut servir à, à secourir. This, this um, this heritage uh, uh, aussi. Um, uh, to make sure that uh, uh, on, on a besoin de ce que uh, tout ce travail est documenté et, et uh, um, il faut utiliser les substances chimiques et tout ça. Ça passe, ça doit passer dans dans le dans les communautés pour créer cette chaîne de procédés et de chaînes de conservation, si on peut le dire. Donc, peut-être pour Nadia et pour, ou pour vous autres, est-ce que vous avez quelques mots à dire quel, quel Quels sont les défis principaux dont, dont on fait face que, Quels si si que, qu que tu... qu que sont les défis Merci. Uh, et d'abord, je voudrais vous dire euh, l'immense plaisir et, et l'honneur de participer à ce forum. Euh, comme l'a dit euh, Valérie, j'ai eu la chance de, de voir la, la création d'Alif il y a six ans et je suis vraiment très ému et très fier de voir tout ce que Alif a réalisé jusqu'à jusqu maintenant. Et je remercie vraiment tous les, les organisateurs de ce forum, les amis euh, des Émirats Arabes Unis qui, qui vous accueillent, euh, toute l'équipe d'organisation euh, sous la direction de, de Valérie, bien sûr, et puis euh, l'extraordinaire leadership du conseil d'administration euh, sous, sous la présidence de, de Tom Kaplan que, que je salue et, et, et dont j'admire les, les œuvres. Mais je comprends que euh, la question porte sur les, les, les défis à ce stade, et après on parlera plus de la vision pour, pour les prochaines années. Peut-être juste un point, puisque je travaille au ministère des Affaires étrangères en France. On suit les questions de paix et les questions de guerre, euh, évidemment. Et euh, ce qui est marquant aujourd'hui, vous en avez parlé hier et ce matin aussi, c'est euh, la plus grande complexité des conflits dans le monde. Euh, nous avons malheureusement des conflits qui continuent à, à ravager euh, des régions entières de la planète et je dirais qu'il y a euh, une, une accumulation ou une convergence de conflits de différentes natures, à la fois des conflits très traditionnels, classiques si on peut dire malheureusement avec des armées qui s'affrontent, des conflits liés à de l'instabilité et, et au terrorisme, et puis euh, des guerres hybrides, des guerres de l'information, des guerres de la propagande qui touchent aussi euh, le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel qui est parfois utilisé comme euh, arme de guerre ou qui est parfois détruit au nom d'idées euh, idéologiques. Et en plus de ça, nous avons, comme vous en avez beaucoup parlé hier, les conséquences du dérèglement climatique, la crise environnementale. Et donc il y a un paysage conflictuel euh, international qui est euh, de plus en plus compliqué et Alif, notre organisation, doit s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion très dynamique qui doit être menée par les équipes d'Alif pour à la fois faire face à ces conflits traditionnels et à suivre la mutation des, des conflits. Donc ça, c'est un grand défi qui justifie, je crois, que tous les acteurs ici de l'écosystème ou de la famille Alif soient mobilisés parce que chacun peut apporter des éléments d'analyse et des, des éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Très, très éclairant. Nadia, oui Alors un grand merci euh, tout d'abord de pouvoir être ici, j'ai l'impression de, de venir dans une nouvelle famille, vous savez quand vous allez manger la première fois chez la nouvelle belle-mère et que vous vous demandez si vous êtes bien habillé, tout ça, c'est un peu ça aujourd'hui, mais je, je suis vraiment ravie d'être ici et je tenais à remercier. La belle-mère est sympa quand même. Oui, elle, elle est sympa, je suis très contente, bon choix, et puis merci surtout à, aux organisateurs, à toi Valérie, à toute ton équipe, Tom, à, à vous et euh, aux organisateurs qui, qui, qui nous accueillent dans des, dans des conditions on ne peut meilleures. Euh, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la question de la protection du, du patrimoine euh, en situation de conflit ou de post-conflit exige euh, une approche tailor-made, une approche faite sur mesure, et il faut évaluer chaque situation individuelle. Et donc, euh, pour rebondir sur ce que vous avez dit, l'UNESCO devient un peu plus compliqué maintenant, très politisé, et c'est pour ça que je suis ravie de savoir que l'ALIF existe, qu'elle est agile, qu'elle est flexible et qu'elle peut intervenir dans des situations où des plus grandes structures ont beaucoup de mal à, à réagir rapidement. Euh, c'est très important dans, ces, dans tout ce qu'on fait euh, de veiller à ce que nos actions s'inscrivent dans la durée. Euh, le Luxembourg est un des pays qui donne 1 de son revenu national brut à, à l'aide la, au développement, donc on a beaucoup réfléchi sur, sur ce genre de questions, et effectivement, la, la durabilité et l'approche inclusive sont essentielles. Donc il faut veiller à, à fédérer un projet autour de toute une société. Et la LIF, en tant qu'organisation qu profondément humaniste, doit, doit garder cela à l'esprit, et c'est pour ça que, effectivement, le patrimoine culturel immatériel doit être une base de notre action, euh, parce qu'on on, l'a dit hier, on ne peut pas avoir de patrimoine matériel sans l'immatériel. Sinon, c'est que des murs, c'est que du vide. Et la LIF doit veiller à, à, à humaniser toute, toute cette approche. Merci. Merci. Euh, merci, Nadia. Moi, je, je retiens aussi euh, comme enjeu peut-être la, la nécessité, euh, partagée, je crois, et je parle euh, devant Christa, de, de, ...de renforcer la complémentarité des différents instruments existants dans le secteur de la protection du patrimoine. Il y a naturellement euh, l'UNESCO qui est l'acteur majeur et central, il y a Alif qui est ce petit, euh, ce petit acteur euh, euh, agile, euh, mais il y a aussi d'autres partenaires, l'ICROM, ICOM, ICOMOS, et, et il est clair que euh, nous avons tous un rôle à jouer qui doit être complémentaire... Et avec Christa, nous nous disions à l'instant que cette complémentarité, nous allons continuer d'y travailler. Et merci Christa, c'est vraiment notre état d'esprit. Euh, voilà, je pense que c'est important de, de, de le dire au moment où la directrice générale de l'UNESCO est à Mossoul pour mettre en avant le travail qui a été fait et qui est remarquable de l'UNESCO à Mossoul, qui a contribué à faire revivre cette ville. Uh, et Alif y a pris sa part, à la fois en finançant des, des projets uh, mis en œuvre par l'UNESCO, mais aussi en finançant des projets mis en œuvre par d'autres opérateurs qui sont avec nous uh, aujourd'hui. Voilà. Uh, so, uh, I think I'm lost. Um, so, so the international support for Alif. Nadia. Alors, I will switch again into French. Uh, Nadia. Tu as évoqué donc, euh, certains enjeux de la protection du patrimoine. Euh, quel, finalement, quelles sont les motivations de Luxembourg pour être de la partie, pour être avec nous, dans un esprit, je crois, d'ailleurs, de dépolitisation, et je crois que c'est aussi l'une des forces d'Alif, c'est d'être en mesure de ne pas politiser les débats euh, patrimoniaux. Euh, quelles sont les motivations depuis le début Et toi qui viens d'arriver, euh, finalement, comment tu vois cette nouvelle organisation et comment tu, tu comprends euh, les raisons du Luxembourg d'être avec nous euh, et comment tu vois l'avenir. Voilà, ça fait pas mal de questions. Rien que ça <rire> Bon, bah Avant de dire quoi que ce soit, euh, je voulais saluer particulièrement toutes mes collègues féminines en cette veille de Journée internationale du droit des femmes. Voilà. Parce que c'est quand même important. Les, les femmes, comme, comme tu l'as dit, ont un rôle particulier à jouer dans la, dans la transmission des coutumes et des traditions. Et donc, euh, elle, elle joue un rôle de tout premier ordre sur le terrain et ici dans la salle, donc euh, bravo à vous toutes. Voilà, ça c'était mon introduction. Euh, maintenant, pourquoi le Luxembourg fait partie de l'ALIF bah, C'est ce que je viens de dire. Euh, L'UNESCO est, est excellente, elle est grande, elle a le prestige, elle a le rayonnement. Et je suis très fière d'être ambassadrice à l'UNESCO, donc je, je commence à savoir un peu de quoi je parle pour, pour ce domaine-là. Mais la LIF reste cette start-up agile et qui, qui arrive à, à fédérer des gens très motivés autour d'une même idée d'humanisme et de, et, de, et de faire des choses pragmatiques sur le terrain. Et c'est ça ce qui fait que le Luxembourg continue de contribuer à ce beau projet et est fier de le faire. Et je ne, je ne cesserai jamais d'encourager les, les autres collègues européens à venir joindre, joindre nos rangs. Euh, aussi, votre, votre possibilité d'agir très, très rapidement dans des situations où, où d'autres se sont fait remarquer par leur absence. Je, je, pense, je pense au Liban, je pense maintenant au tremblement de terre. Je pense à l'Ukraine, où l'ALIF était, était très rapidement sur place et de manière très concrète. Et, et c'est pour ça qu'il faut absolument que cette structure continue de se développer. Et, euh, et voilà, on, on va faire tout notre possible pour, pour soutenir ça, alors que c'est une organisation qui se rapproche de son âge de raison. Hein, elle a 6 ans, dans un an, ça va être l'âge de raison. Donc euh, à ce moment-là, c'est toujours une bonne période pour se poser les questions. Euh, où est-ce qu'on veut que la LIF aille dans le long terme pour que l'organisation reste pérenne et utile comme, comme elle est aujourd'hui donc euh, j'aurais plusieurs idées euh, autour de, de, de, de ces notions là euh, des idées qui ne sont pas Enfin, qui ont été évoquées plusieurs fois ici, et j'en suis bien contente, parce que quand j'ai pris mes petites notes pour réfléchir à ce que j'allais dire, euh, je me suis dit, mon Dieu, mais... Et, et après, j'ai retrouvé ces idées dans, dans les discussions des, des deux jours passés, et ça me rassure, parce que je vois bien que voilà, j'étais sur la bonne ligne, et, et, et la LIF, donc aussi pour le Luxembourg, en tout cas. Donc, euh, j'avais des idées euh, sur le multilatéralisme. Euh, nous devons profiter pleinement des synergies offertes par la complémentarité d'instruments multilatéraux existants. Il ne faut pas réinventer la roue quand la roue existe déjà. Il ne faut pas dupliquer la roue quand il y en a une. Il faut prendre ce qu'il y a et travailler. Et, et je vois une, une complémentarité très évidente euh, entre euh, Alif et l'UNESCO, Alif et l'UE, Alif et d'autres organisations régionales et, et multilatérales. Et donc, il faut peut-être plus encore... Analyser où est-ce qu'on peut euh, se coordonner et travailler mieux ensemble sur, euh, sur le terrain. Euh, voilà. Les moyens. Les moyens ensuite, parce que pour être réactif et pour pouvoir agir vite, bah, il faut des fonds. Et je vois avec toutes les idées qui ont été, euh, qui ont été lancées ces deux derniers jours, euh, bah, il faudra de plus en plus de fonds. Et donc, c'est un, un devoir à domicile pour nous tous d'encourager les gens autour de nous, les partenaires, les pays que nous connaissons, et de les encourager à adhérer à ce, ce très beau projet euh, pour qu'on puisse continuer à faire ce travail ensemble. Il faudra viser euh, les, les acteurs qui partagent notre conception de l'urgence, la protection du patrimoine, c'est crucial. Ensuite, en termes de durabilité et d'inclusivité, la philosophie très humaniste qui sous-tend les actions de la LIF cherche à inscrire ces actions dans le long terme et au niveau local. Et donc là, je me dis, ce serait peut-être bien... Euh, de, de veiller à former davantage euh, d'experts. Euh, mais les experts, ils n'arrivent pas comme ça. Les experts, il faut, il faut les encourager, les sensibiliser dès leur plus jeune âge. Et donc, euh, je, je pense que c'est des actions de sensibilisation. Je ne veux pas qu'on devienne tous des professeurs d'école, ce n'est pas ça le but, mais peut-être euh, euh, plus investir dans des actions de sensibilisation de la population pour que les experts qui soient sur place se sentent soutenus et pour que le jour où il y a une catastrophe, où ils doivent fuir leur pays de toute urgence, il y ait quand même une étincelle qui permette de, de, de, de continuer à porter le, le flambeau. Voilà, c'est un diffus, une, une diffusion de savoir-faire dans la société qui est essentielle pour ce que nous voulons faire ici. Et bon, bien sûr, et là je parle avec ma casquette OCDE, la culture et ses industries connexes deviennent un important accélérateur économique donc c'est ce que vous avez dit aussi, et je ne peux que le souligner, c'est un monde qu'il faut faire vivre et que, qui vit par ce patrimoine. Voilà, ça c'était pour la durabilité, l'inclusivité, inutile de le répéter, mais Luxembourg a une politique étrangère féministe. On était un des premiers pays à, à le faire, après le Canada et la Suède, et moi j'étais celle qui ait rédigé le premier projet, donc ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Donc voilà, dans tout ce qui est durabilité et inclusivité, veillant à inclure le genre. Euh, voilà, parce qu'une société qui n'inclut pas la moitié de sa population dans une action, bah, elle perd la moitié de ses talents et c'est bien dommage. Euh, finalement, ma dernière idée, mais vous l'avez mentionné plus que de besoin ici, c'est la flexibilité. Euh, on ne peut pas juste se limiter à, à, des, euh, à des situations de conflit ou post-conflit, mais le tremblement de terre l'a montré amplement. L'alif a une très très grande valeur ajoutée dans des situations de catastrophes naturelles pour veiller aussi à préparer et à réagir rapidement. Voilà, donc ça c'était mes quelques petites idées, pas très innovantes, on en reparlera dans quelques mois quand je connaîtrai mieux la boutique, et j'espère que je pourrai apporter un éclairage plus poussé là-dessus. Merci. Merci Madame l'ambassadrice. En réalité, si je puis me permettre, Madame l'ambassadrice, non seulement vos idées sont pertinentes, mais on va pouvoir en parler dès demain au board, je crois, puisque nous avons un conseil de fondation. Et je crois que dès demain, nous allons pour pouvoir soumettre ces idées. Vous pourrez les soumettre au board. Aurélien Le Chevalier, peut-être nous rappeler quelles sont pour la France les raisons de cet engagement de la première, même de cette initiative. Euh, nous rappeler euh, pourquoi la France est depuis le début euh, à la manœuvre, à l'initiative de cette nouvelle fondation, de ce nouvel instrument international. Euh, pourquoi avec les Émirats arabes unis, que naturellement je salue et je salue toute l'équipe d'Abu Dhabi une nouvelle fois. Et je crois qu'on peut même les applaudir l'équipe d'Abu Dhabi parce qu'ils sont super. Pourquoi euh, ce partenariat Pourquoi Alif pourquoi la France aujourd'hui euh, est aussi convaincue de la pertinence de, de, de ce type d'instrument et est-ce qu'il n'est pas temps de penser encore plus loin et de se dire comme certains l'ont dit ce matin sans même que nous ayons une discussion euh, est-ce qu'il n'y a pas une idée de croix rouge du patrimoine qui, qui, qui commence à naître quelque part Aurélien euh, Merci beaucoup Valérie euh, d'abord je, je pense que la France, il y a un peu plus de six ans, a fait euh, le constat, comme, euh, comme beaucoup d'autres pays, euh, beaucoup d'autres gouvernements, mais aussi beaucoup d'associations, d'opérateurs du secteur privé, euh, du monde académique, euh, que euh, notre patrimoine était euh, évidemment très fragile, mais qu'il faisait l'objet de menaces nouvelles. Et donc, il y a eu, je crois, une grande convergence qui est née, entre la France, les Émirats Arabes Unis, beaucoup d'autres pays qui étaient là comme pays fondateurs ou qui nous ont rejoints, des organisations internationales, bien sûr, dont l'UNESCO, tous les opérateurs du patrimoine à l'international, pour dire que nous avions besoin d'un nouvel engagement et que nous avions besoin sans doute d'un nouvel instrument. Et ce nouvel instrument, c'est Alif. Vous en avez beaucoup parlé depuis hier, de ces six premières années. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Alif euh, a fait ses preuves, euh, qu'Alif a montré que euh, notre organisation euh, occupe une place particulière, une place unique, euh, elle ne remplace personne, euh, elle est complémentaire de toutes les autres initiatives, elle se caractérise par un esprit d'équipe, ce que vous avez appelé l'esprit le, de famille, qui est je crois très fort depuis le début, et que nous continuons à cultiver, elle se caractérise, comme tu l'as dit Valérie, par de l'action et de la rapidité, et aussi de la simplicité dans le processus de décision. Et ça, je crois qu'on pourrait y revenir en conclusion, mais c'est extrêmement important. Et pour toutes ces raisons, la France, le président de la République, la représentante personnelle du président de la République, notre chère Barisa, arrive qui est avec vous, euh, nous sommes bien sûr décidés à continuer à appuyer Alif. Après, il y a la deuxième question que tu posais, Valérie, sur euh, l'idée d'une sorte de, de croix rouge internationale pour le patrimoine qui renvoie à la question de la neutralité. Euh, personnellement, je me permets d'être un peu euh, direct et d'être très sincère puisque nous sommes dans une réunion de famille, je pense que c'est une question difficile à trancher. Et euh, je pense qu'il n'est pas forcément euh, nécessaire de trancher entre neutralité d'un côté et euh, politique de l'autre. Évidemment, il y a un, un idéal de neutralité que nous recherchons parce que le patrimoine, c'est un bien commun, un bien universel à, à protéger. Et donc, nous avons envie de protéger tous les patrimoines, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, la civilisation, quel que soit le pays, quelles que soient les femmes et les hommes qui vivent dans ce patrimoine et autour de ce patrimoine. Donc l'idée d'une forme de neutralité est pertinente et il y a bien sûr euh, des similitudes très fortes avec euh, la Croix-Rouge internationale ou les organisations des Nations Unies basées euh, à Genève ou dans d'autres villes, euh, à Paris, New York, euh, Vienne, euh, Nairobi euh, et autres. Mais je pense qu'il faut assumer aussi le fait que euh, on ne veut pas politiser le patrimoine, surtout pas, mais il y a un engagement, comme cela a été dit auparavant, un engagement humaniste. Nous sommes ici aussi pour défendre des valeurs, des valeurs de connaissance, des valeurs de lumière, des valeurs de partage, des valeurs de responsabilité. Et, et donc, je pense qu'il y a derrière Alif une forme d'engagement collectif qui est politique. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcément trancher. Et comme je suis un diplomate, j'ai essayé de proposer une solution un peu de convergence euh, pour ne pas devoir choisir entre neutralité et politique. Je dirais que Alif, c'est un instrument de paix. C'est un instrument de promotion de la paix et donc c'est une, une initiative qui est hautement diplomatique. Merci. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Elle continuera à, à être un ovni. Voilà. Euh, alors, une question pour vous, pour Nadia, pour Shoshana et Louise. Nous pensons tous que le changement climatique est une question inquiétante. Comment est-ce qu'on peut intégrer d'une meilleure façon le changement climatique et cette lutte contre le changement climatique dans différents débats dans la COP 2028 et comment Pouvons-nous intégrer la protection du patrimoine culturel pour une meilleure intégration dans la protection, dans les aides? Parce que parfois, on sent que quand nous demandons aux euh, agences de gouvernement, euh, ils nous disent non, ça ne fait pas partie de notre travail, le patrimoine culturel. Et on a des euh, organisations d'urgence à répondre et euh, ce n'est pas notre vraiment domaine de travail. Alors que pouvons-nous faire pour euh, mettre la protection culturelle dans le corps et dans le centre des euh, différents secteurs qui travaillent sur le développement d'aide et le euh, développement de l'aide humanitaire et du, de la lutte contre le changement climatique. Shoshana, je sais que euh, vous avez hâte de répondre. Je voudrais parler un peu du développement. Alif travaille sur la préservation de la, euh, des, euh, des, de, du bien culturel. C'est notre mission. Mais moi, je passe beaucoup de temps à parler au gouvernement allemand et américain, des organisations de développement. Pourquoi est-ce que le changement climatique est important On regarde les nombres, les, les taux d'éducation, etc. Voilà ma réponse pour vous. L'héritage ou le patrimoine culturel est, est différent des autres. Et c'est pour cela que ça marche. Les, projets de développement ont certains problèmes, font face à certains problèmes. Parlons du niveau de l'investissement, des questions de l'éducation, comment est la traite des femmes et comment nous pouvons fixer ceci. Le patrimoine culturel s'oppose à ceci. Comment donc bâtir ce soutien because it's a fundamentally respectful and joyful interaction. Um, Désolée. Donc, au niveau mécanique, si nous voulons penser au point euh, de départ du patrimoine culturel, si nous voulons une bonne relation avec les gens et comment bâtir tout ce qui les entoure. Pensons à l'Afghanistan, où nous travaillons nous travaillons avec une communauté, euh, communauté au centre de Capemurhani et nous dirigeons euh, une association euh, qui est liée aux euh, biens, aux objets et aussi des écoles, ainsi que euh, de l'électricité, euh, de, de, de l'eau, euh, du euh, le système sanitaire, etc. Mais tout se concentre sur... Les travaux, les visites des cliniques, et c'est ce dont les autres développements, les organisations de développement nous donnent du fonds euh, dans ce domaine. Moi, puisque j'ai travaillé avec cette communauté il y a 17 ans, je peux faire d'autres choses liées au patrimoine culturel. D'autres commentaires, Nadia Je suis à 100% d'accord avec euh, vous. Parce qu'il n'y euh, a pas de développement économique sans personne. Et, et les personnes, bah, c'est le patrimoine culturel. Donc, il faut savoir présenter la chose de manière à ce qu'on puisse utiliser euh, l'attrait économique, l'attrait aussi éducationnel, pour promouvoir les buts culturels. Parce que c'est si intrinsèquement lié à toute société que l'un ne veut pas aller sans l'autre. Et donc, je pense que c'est aussi un travail que nous devons faire, nous, sur notre rhétorique, sur la façon de présenter les choses, pour bien dire, voilà, OK, c'est de la culture, certes, mais c'est de la culture qui va amener du développement de ce pays, un ownership, une appropriation. Et je pense que dans ce sens-là, on pourra, on pourra peut-être avoir des, des, des résultats qui seront pas mal, parce que les économies locales dépendent de ça. Ça attire le tourisme, ça, ça fait une diffusion de savoir-faire, une diffusion d'éducation, et c'est des, des, des buts qui sont promus par l'UNESCO et tant d'autres organisations euh, mondiales. Euh, pour le changement climatique, pareil, prenons-les par les sentiments. Bien sûr, le euh, changement climatique affecte particulièrement les pays qui sont, qui sont en développement, mais, mais ça affecte aussi nos monuments, nos sites. Donc je pense qu'il faut intégrer ça dans toutes les discussions sur l'accord de Paris, sur les COP. Euh, le changement climatique, c'est pour tout le monde, hein. pas juste, ça ne s'arrête pas aux frontières. Donc euh, ça, ce sera un bon argumentaire pour essayer de, de promouvoir la cause et, et promouvoir l'énergie verte et raisonnable et, et, et moins d'utilisation de ressources, parce que sans ça, pas de patrimoine et, et sans ça, pas d'humanité. Voilà. Merci, Nadia. Est-ce qu'on peut compter aussi sur la France pour soutenir cette idée qu'il euh, faut intégrer les questions culturelles et patrimoniales dans euh, l'enjeu euh, du changement climatique et notamment de la COP28 Aurélien. Oui, je pense que c'est très important. Euh, nous le faisons déjà en partie, mais euh, il faut, euh, je pense, euh, mieux faire travailler ensemble les équipes qui s'occupent de l'aide publique au développement et la protection du patrimoine. Donc, euh, nous allons le faire pour que ça converge vers des annonces collectives au moment de la COP28 à Dubaï. Merci. Euh, Shoshana, Louis, Alif est aussi un écosystème. Comment est-ce Alif peut travailler d'une meilleure façon dans le futur Louis. Louis. Euh, donc, au début, nous devons voir que c'est un instrument très effectif. Il y a une vision. Il y a des opportunités liées au soutien que nous pouvons avoir de différents secteurs. Nous avons créé, été créés Euh, euh, euh, euh, je vais expliquer une chose. Euh, on a développé une méthode. On a été créé en tant que fondation qui fait des changements. Et nous travaillons dans un système suisse et nous pouvons assurer euh, des dons et développer la façon dont on on donc les projets et on les dessine d'une façon spécifique. C'est unique et c'est important et c'est un bon usage des ressources pour garantir que ceci n'est pas perdu. Et donc, durant six années, vous avez abouti à un point et vous avez créé cette façon de gestion. Si nous parlons du futur, vous devez vous demander, et je pense que vous le faites, si nous voulons aller en avant et, dans des cas spécifiques, être des, euh, une, entité, une entité qui est en train d'opérer. Deuxièmement, vous étiez en train de, de parler des opportunités. Je voudrais parler maintenant de ma conviction vis-à-vis -vis de la, du mode du financement. Et j'ai entendu parler des questions de neutralité venant de Paris et d'autres, mais parlons du financement. Pour moi, au début, il est nécessaire et important que la majorité des euh, euh, donateurs soient des États. Un, nous avons besoin de beaucoup d'argent parce que nous devons travailler dans des zones de conflit qui requiert des centaines de milliers. Et on a senti aujourd'hui qu'il y a des centaines de kilomètres de budget. Et ceci ne peut être assuré que par l'État. Et je n'aimerais pas l'idée qu'une corporation multinationale euh, va assurer des euh, subventions parce que vous allez utiliser... Euh, donc, euh, plusieurs capacités. Donc, pour avoir accès aux finances publiques, financements publics, vous devez savoir comment est-ce que les États peuvent participer à Alif et comment. Pourquoi? Un. Hein? De cette façon, de cette façon, quelques États pourraient participer dans certains euh, projets où leurs politiques ne leur permettent pas parfois, d'une façon qui fait d'alif une agence de conduite neutre, neutre plus efficace que les rel relations bilatérales qui sont exposées à, plus, à beaucoup de manques et de corruption. Dans certains cas, bien sûr. Et donc, c'est pour cela, je pense, que nous devons maintenir un système où l'État euh, euh, possède Alif, mais d'une façon généreuse, pour que Alif réponde d'une façon mutuellement pour traiter et résoudre les questions et les problèmes dans les zones en conflit en prenant en considération les questions géopolitiques. Et donc, je pense que nous devons aussi résoudre la façon dont le secteur privé peut être dans le, euh, présent dans le financement d'Alif. Et Bénédicte de Montlore qui va m haïr maintenant, vous devez copier les monuments à un autre, euh, un autre euh, volume ou ampleur et essayer de permettre au secteur privé de financer peut-être à la carte certains projets. Et finalement, au niveau du financement, vous devez penser d'une façon sérieuse si vous allez vous avez besoin d'une do dotation ou d'une donation et vous devez être effectif dans, une, dans la réponse d'une crise et donc vous avez besoin de fonds de do dotation. Et puis, comment est-ce qu'on peut engager davantage de personnes? C'est en révisant vos programmes, le programme de la mission. Le, pro le, pro le premier, c'est évident. Ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie montre que Alif doit dire aux, aux organes gouvernementaux de changer la mission et euh, parler sur euh, le euh, niveau de réduction de euh, risque. Mais il y a et mitigation des risques. Mais pour beaucoup de questions que vous avez posées, quelqu'un a parlé de la localisation. Vous devez localiser, situer d'une façon permanente vos activités. Euh, de, et je pense que la question de prévention est importante. Comment prévenir les conflits Il existe une façon de répondre aux conflits, c'est d'avoir des personnes bien entraînées dans les pays sur les conflits. Et l'investissement le plus important pour Alif doit être le training ou l'entraînement de staff adéquats dans les régions où une catastrophe peut avoir lieu ou un, euh, un conflit armé. Mais finalement, je pense vous, que vous devriez penser d'une façon sérieuse au euh, rôle de Alif euh, en tant que qu'entretien euh, ménager ou comment mettre les gens en contact, comment ces opportunités vous aident à, être, à être des. Entretiens ménagers. Comment pouvons-nous améliorer ceci Pourquoi pas penser à Alif en tant que euh, groupe de euh, réflexion, non seulement en réinventer, euh, par exemple la la, la, la la donne ou la la la la, la, la roue. Mais comme on a dit auparavant, on a besoin de réinventer. L'armée a réinventé des techniques et je pense que vous devez créer un corpus de, de, de connaissances adaptées qui traite les questions en conflit et les, a, et les conflits. Et donc, je pense que ceci est important et euh, enfin... Uh, Permettez-moi de uh, rejeter et de ne pas uh, être d'accord avec la notion de neutralité. Je vais uh, parler en tant que diplomate. Vous devez être neutre uh, neutre, mais vous devez apparaître neutre. Pas être neutre, apparaître neutre. Euh, j'étais sûr que vos avoirs sur ce panel va nous laisser beaucoup d'idées à sur lesquelles nous pouvons refléter. Je voudrais juste parler sur le point de refléter Louis et moi nous avons euh, déjà discuté ce point. j'ai euh, un sentiment fort vis-à-vis -vis de ce, cette question de neutralité. Deux en, parmi les trois pays ou les quatre pays où je travaille, Myanmar et Afghanistan, ces deux gouvernements ou la communauté internationale a des relations difficiles avec, j'ai près de 400 staff et, et 300 têtes travaillent en Jordanie, en Arabie Saoudite, Myanmar et euh, Afghanistan. Si je fais un discours sur Taliban, taliban, ou bien c'est facile de travailler avec eux, ou bien ce qu'ils font n'est pas accepté, ou oh, la police du gouvernement. Si je donne mon opinion, je dois quitter et je ne peux pas rester. Quand j'écoute les organisations faire des discours politiques en dénonçant ce que le gouvernement fait, ils, ceci me montre qu'ils ne, qu ne travaillent pas là-bas parce que c'est impossible. Ça met à risque les, le staff. Et le personnel et aussi mon habilité et ma capacité de travailler. Et donc la question de neutralité est très importante et c'est un choix, surtout euh, si c'est un monde de plus en plus chaotique et politicisé. Et donc, euh, ces choix que prennent les organisations de faire des discours, de dénoncer, de soutenir, etc., c'est un choix. Et moi, je pense qu'Alif est dans une très bonne position. Opérer dans ces euh, endroits euh, est possible. S'il vous plaît, continuez à le faire. Merci, euh, Shashana. Et donc. Euh, je voudrais demander à mon ami Jacques de Total Energy qui nous rejoint par vidéo. Comment est-ce que les fondations privées, à quoi peuvent s'attendre ces fondations privées d'Alif et comment on peut les convaincre à travailler avec nous? Votre excellent, excellent cher délégué, mesdames et messieurs. Au début, je voudrais euh, me euh, vraiment euh, présenter mes excuses de ne pas, plus, pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis content de vous pouvoir vous adresser la parole dans ce premier alif dans lequel je, euh, je, je participe. Un, je voudrais parler euh, et présenter mes euh, désolations aux euh, populations syriennes et, turquien et, et, et turques et remercier les, euh, le groupe d'Alif pour leur soutien. Le patrimoine culturel est très euh, utile pour euh, l'histoire et c'est pour cela Total Energies. Euh, Croit en l'importance de soutenir des initiatives et ceci est clé aujourd'hui. Ce partenariat, en effet, est basé sur euh, plusieurs euh, inquiétudes liées une convergence d'inquiétudes, d'engagement pour préserver la, le patrimoine. Donc, Total Energies participe dans la préservation de patrimoine pour plus de 17 ans en France. Ce partenariat avec Alif montre notre engagement, et surtout dans les, dans les régions affectées par les conflits. Il y a une autre convergence dans le domaine international qui caractérise Alif. Ce cette portée est importante pour la fondation de Total Energies. Toutes les compagnies, sans doute, ont une dimension historique et sont établies dans plus de 130 pays de par le monde. Le patrimoine est témoin de ces endroits. C'est un vecteur d'influence et de leur pacification. Et finalement, la convergence est aussi euh, liées aux communautés locales et Total Energies restent engagé. Nous sommes sûrs que les, le patrimoine est source de euh, fierté pour les communautés et pour les jeunes. Alif assure que le patrimoine et les projets de sauvegarde financée par la participation active de la population locale et les communautés encourage les initiatives à avoir un dialogue entre les cultures. Et avec cette conviction, Total Energies est fière d'être la première fondation d'entreprise de soutenir durant ces cinq ans Alif pour le bénéfice d'un impact à long terme. Dans pour les territoires endommagés et les territoires. Maintenant, comment pouvons-nous renforcer les, euh, les moyens d'Alif dans les zones de conflit et particulièrement comment pouvons-nous encourager euh, la participation des, des entreprises privées Alif a de, euh, de, de, de, des actifs euh, fixes et euh, nous devons les utiliser pour être utiles. Et donc, Alif doit multiplier son, a, son impact positif. Donc, le premier actif, c'est que l'approche d'Alif est posée sur ac, la, les actions et sur la réalisation de projets. Durant cinq ans, Alif a montré une agilité, une réactivité et une capacité à répondre rapidement aux crises. Et à, euh, le patrimoine culturel est confronté par des difficultés le slogan euh, d'Alif, euh, c'est action, action, action. Ce n'est pas n'importe quoi. Euh, euh, Alif a des initiatives en, qui sont des priorités. Ce, ces projets visent à établir une collaboration avec les autorités, les communautés et les partenaires locaux. Pour le moment, la capacité d'Alif d'engager de, euh, les communautés locales dans la réhabilitation est clé. Le respect euh, des populations locales et l'inclusion de, de la population locale dans la réhabilitation est fondamental pour la méthode dont euh, Alif promeut. Alif est en train de mettre en œuvre ses projets en collaboration avec les experts internationaux, euh, internationaux associés avec un groupe local. Entraîné sur les méthodes de restauration de patrimoine culturel en cette occasion. Et donc, c'est pour cela la transmission et le développement de l'expertise locale est importante dans la protection culturelle. Et euh, enfin et surtout, euh, Alif est une organisation de structure internationale qui est basée sur. Le, euh, les alliances et comment les faire. C'est une modalité qui est importante pour Total Energies. Alif et, et l'expression d'une alliance entre plusieurs États, euh, partenaires privés et experts, et c'est pour cela qu'on a une vision pluraliste. Les parties prenantes ont décidé de financer ces initiatives. Ceci constitue un modèle exemplaire de collaboration qui permet de multiplier les forces d'action d'Alif en faveur de, du patrimoine culturel. Préserver le patrimoine en engageant la population est chose importante pour l'héritage culturel, pour le patrimoine culturel avec toute sa diversité c'est aussi ne pas permettre aux populations d'entrer dans les conflits auxquels ils sont exposés. Savoir le passé est important et avoir une compréhension mutuelle est important pour les communautés qui sont parfois séparées. Nous ne pouvons pas bâtir un futur sans reconnaître le passé. Tout avec toute sa complexité, la mission d'Alif est essentielle parce qu'elle travaille pour la paix. Et ses projets peuvent servir en tant qu'outil de réconciliation après conflit, mais aussi de résilience des populations et des communautés. Donc la fondation de Total Energy est fière et contente d'être près d'Alif et de soutenir sa mission et d'encourager les autres acteurs à se joindre à cette alliance pour contribuer à la paix dans le monde. Merci beaucoup. Donc, merci Jacques-Emmanuel pour nous avoir aidé à convaincre les euh, donateurs potentiels et donc euh, nous avons fini euh, et je voudrais que vous me donniez deux mots pour qu'il soit notre devise pour l'année prochaine. Nadia. Merci. Nous pouvons faire un exposé de 45 minutes sur euh, ce moto. Non, mais l'uniste est là. De l'UNESCO, j'allais dire. Non, pas de l'UNESCO. De la LIF. <rire> Pardon pour l'UNESCO. <rire> C'est très important qu'on garde notre flexibilité, combien même on s'élargit, combien même on, on élargit notre action, il faut pouvoir avoir cet esprit de start-up qui nous reste. Il faut pouvoir penser à l'humain qui soit au centre de nos préoccupations. Et avec ça, je pense qu'un très beau, un très bel avenir s'ouvrira à la LIF dans les années à venir. Et un deuxième, j'ai droit à deux mots, le premier c'était flexibilité, le deuxième ce sera de refaire souvent de tels forums, euh, parce que c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec, avec vous tous et de pouvoir... Euh, partager nos idées. Donc, euh, bravo encore pour l'organisation et n'hésite pas à refaire ça très souvent. Merci, Nadia. Je pense que c'est mon équipe qui va être contente si je leur dis qu'on refait ça l'année prochaine. <rire> Shoshana, please. OK. I've gotten six words. J'ai six mots. Bon. Donc, agrandissez et euh, développez-vous. Deux mots. Soyez visionnaire, vous êtes visionnaire. Orient. Oh, Towards. Thank you, merci. Gardez la flexibilité, ça me paraît important, avec des, des actions qui sont, qui sont toujours précises, qui font intervenir une diversité de partenaires. Ça, c'est très important aussi. Euh, continuer à croître, mais maîtriser la croissance. Développer de nouveaux partenariats, mais en contrôlant cette expansion pour garder l'esprit start-up. Je crois qu'on est aussi tout à fait d'accord avec ça. Euh, intégrer la dimension de formation, euh, ça nous paraît très utile. Notamment pour euh, les jeunes femmes et les femmes, mettre en avant euh, Alif comme une, euh, une initiative féministe, euh, ça a été dit. Euh, il y a la question, si on veut être visionnaire aussi, de savoir si Alif doit devenir, dans certains cas, un opérateur de projet, euh, non seulement un think tank, mais aussi un think and do tank. Euh, pour notre part, nous sommes ouverts à une telle évolution, mais peut-être qu'il faut bien définir avec le conseil d'administration les conditions pour que Alif soit, dans certains cas, très précis, euh, un, un opérateur. Et donc, pour tout ça, garder surtout cet esprit d'équipe, cet esprit euh, collectif, et comptez sur l'engagement de la France, comptez sur l'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, celui de Barisa, bien sûr, avec vous. Et je vous remercie énormément pour l'invitation. Merci à toutes et à tous. Merci, Aurélien. Again, thank you all. Merci à tous pour votre vraiment euh, participation ces deux années. Merci pour nos pénalistes. Merci pour cette amicabilité et convivialité et nous donnons la parole maintenant à Tom Kaplan, notre responsable et son excellence, le ministère de la Culture et des Jeunes de l'IAE. Sandra à vous la parole. Nous devons donc quitter. Merci beaucoup.